L'idéal, c'est que les gens soient heureux dans mon village voilà. et que je n'ai pas des laissés pour compte, que j'ai pas des racistes, etc. On a décidé de, de rentrer, de signer la charte de l'agenda 21, c'est-à-dire le développement durable. On a mis en place les comités de pilotage mmh. sur différents projets, hein. donc réduisant de la population sur des projets euh, type euh, développement durable du point de vue environnemental, social et économique. On a axé les priorités avec les élus à la suite des ateliers des thématiques. Donc les principaux axes qui ont été retenus, c'est préservation de l'environnement, patrimoine des cadres de vie, vie culturelle, cohésion sociale, et urbanisme et mobilité et énergie. Parce que le développement durable, c'est pas que l'environnement. C'est faire aussi que les gens se sentent bien où ils vivent, en respectant des règles. Donc tout ça est présenté à la population avec comme objectif, à la fois de faire des économies d'énergie, des économies d'eau, et d'améliorer le cadre de vie. On est en train d'aménager un peu partout des pistes cyclables et piétons puisqu'on est un vieux village hein, qui remonte au XVIIe siècle. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a des rues très étroites, euh, les voitures circulant, les gens ne peuvent plus euh, circuler. Donc on a donné la priorité aux piétons et aussi pour que les enfants puissent aller euh, à l'école en vélo ou à pied, sur euh, la place et sur les différents euh, bâtiments publics, halles des sports, terrains de foot, etc. Donc tout est orienté pour que les gens puissent circuler au maximum à pied ou en vélo. On a récupéré l'ancienne station d'épuration, ce qui n'était pas simple. On a transformé ça en espace public type jardin sec. Donc il n'y a pas d'utilisation d'eau depuis. Ils ont été créés en 2009. Depuis 2009, ils ne sont plus arrosés.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 Locaux. Ils ont deux repas bio par semaine. Je vais passer en self au primaire où les gamins pourront choisir. Donc euh, je pense que par ce moyen-là, arriver à augmenter encore plus le bio. Puisque ce sont les enfants qui choisiront. Donc ce sera un, un apport volontaire. Ce ne ouais. sera pas moi qui les forcera. Donc ce sera peut-être différent. Donc ça, c'est un moyen de, de développer les circuits courts. Mon objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin de l'incinérateur. Donc on mène des politiques au niveau des déchets qui est de limiter au maximum les déchets incinérés. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, chaque habitant peut avoir un composteur gratuitement. On a mis en place euh, la collecte du papier. On a augmenté euh, l'information et la communication sur le tri sélectif. Et aujourd'hui, on est passé en part incitative sur la théonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens sortent moins en poubelle grise,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 c'est d'essayer de créer des liens à l'intérieur du village, entre la population. Aujourd'hui, moi, les principaux axes qui me... dont on peut s'enorgueillir au niveau de la commune, c'est la maison de la solidarité quand même, qui crée un lien entre intergénérationnel et entre l'ensemble de la population. C'est un projet totalement développement durable, mmh. puisque déjà, pour le bâtiment, on a fait intervenir un atelier d'insertion. C'est un espace de... bon, à la fois pour l'aide la alimentaire, mmh. l'aide vestimentaire,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 Depuis qu'on l'a créé en 2008, j'ai à peu près fait passer 50 gosses. Sur les 50 gosses, on en a sauvé 47. J'ai une maison de retraite où il y a des personnes âgées qui étaient prêtes à aider les enfants en difficulté à faire leur devoir. Mm -hmm. Donc je les ai mis en relation avec l'école. C'est-à-dire que les, les enfants en grande difficulté seraient accueillis à la maison de retraite et aidés par des personnes âgées, généralement des anciens instituts ou profs, pour faire leur devoir.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 très tôt, de façon pédagogique, en communiquant, on fasse comprendre aux gens de consommer autrement, euh, et d'avoir une approche de la consommation alimentaire totalement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une partie de la population qu'on ne touchera jamais, hein. pas se faire d'illusions, hein. le bouffe, on a du mal quand même. Hein. Il y a des freins sur les déplacements doux. ça c'est... Euh... Si les gens pouvaient rentrer avec leur voiture dans les classes, ça serait idéal. Les gens sont conscients que tout effort euh, de développement durable, c'est-à-dire pour protéger l'environnement, pour améliorer les conditions de vie, le cadre de vie, ne peut que améliorer leur cadre de vie à eux. Mmh. C'est-à-dire c'est à la fois euh, d'utilité publique et d'une certaine manière, une utilité individuelle pour les gens. Donc, euh, À partir du moment où les gens se rendent compte que... Euh, que les poubelles soient plus dehors, que euh, les rues soient propres, qu'il y ait des arbres plantés partout, parce que j'ai à peu près planté 300 arbres dans le village quand même, etc. Euh, les gens y participent, ils respectent. Mm -hmm. C'est contradictoire. La priorité pour eux, c'est de préserver le village tel qu'il est. Mm -hmm. Donc c'est classique, hein, c'est ce qui est pratiquement impossible. Pour mm -hmm. être clair, on a une pression démographique euh, très importante. Donc on a essayé de répondre à cette attente à travers le PLU, en n'étendant pas le village.